Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé suite à ma comparaison entre la Mi Watch de Xiaomi et la Masfit GTR 2 de faire aussi une comparaison avec la GTR 2E malgré que je vous avais déjà fait une comparaison entre la GTR 2 et la GTR 2E Je vais quand même vous faire cette petite vidéo, ça va être assez rapide parce qu'on va un petit peu répéter ce qu'on a vu sur la GTR 2 vs la Xiaomi mais si ça vous intéresse, je suis là pour ça Donc aujourd'hui, on va comparer la Masfit GTR 2E avec la Xiaomi Mi Watch. C'est parti Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis midi et comme d'habitude, nous allons dévoiler, comparer la crème du high-tech. Aujourd'hui, petit comparatif, petite vidéo supplémentaire, comparatif entre la GTR 2e et la Xiaomi Mi Watch. Laquelle faut-il choisir La Xiaomi Mi Watch est potentiellement plus chère. Enfin bref, on va en parler. Voici le sommaire. <musique> Commençons par parler de la différence de prix entre la Mi Watch et la GTR 2e. Oui, il y a en fonction d'où vous achetez la Mi Watch une différence de prix. Je vous rappelle, vous avez dû la louper si vous êtes en train de regarder cette vidéo, il y a eu une grosse promotion sur la Mi Watch. Elle était disponible à 99 euros au lancement en France. Sinon, le prix théorique c'est 149 euros sur le site Xiaomi. On peut la trouver sur Amazon aux alentours de 129 euros. 129 euros c'est le prix de la GTR 2e. C'est à dire si vous achetez la Mi Watch sur Amazon, elle est au même prix que la GTR 2e. Je vous mettrai bien entendu les liens en description pour les meilleurs prix. Alors à prix identique, laquelle il faut choisir et quelles sont les différences entre les deux Y a t il vraiment une différence Continuons. Commençons par regarder la différence de design entre les deux montres. Théoriquement, sur les deux montres, on a un boîtier de 46 mm, un cadran de 46 mm. C'est au niveau bien entendu théorique parce que le diamètre de la Xiaomi Mi Watch est de 45,9 mm, alors que le diamètre de la GTR 2E est de 46,4. On aura donc un plus gros diamètre de cadran sur la GTR 2E. Au niveau de l'épaisseur, on est sur 10,8 sur la GTR 2E, contre 11,8 sur la Mi Watch. On aura donc une plus grosse épaisseur sur la Mi Watch. Qu'en est-il par rapport au matériaux maintenant sur... La Xiaomi Mi Watch, vous allez avoir un cadran en aluminium et un bracelet en silicone. Ça va être la même chose sur la GTR 2E. Sur ces deux modèles de montres, on aura aussi différentes couleurs. Bleu, noir, beige sur la Mi Watch. Contre gris, noir, vert sur la GTR 2E. Les deux montres ont quand même le même aspect, le même look, le même esprit. Néanmoins, la qualité du vert de la GTR 2E est un poil inférieur à celui de la Mi Watch, car oui sur la Mi Watch on retrouve un verre 3D incurvé, c'est le même verre que sur la gtr 2 alors que sur la gtr 2 e on est sur un 2.5D incurvé, à l'œil nu il n'y a pas beaucoup de différence mais c'est quand même une différence notable. Au niveau des revêtements on va être sur le même type de revêtement sur les deux montres, c'est à dire seulement un revêtement anti trace de doigts. Après en dessous de ce verre on conserve le même écran. Écran de 1,39 pouces, AMOLED, 454 par 454 pixels, soit 321 ppi. C'est le même écran, le même écran que sur la GTR2, c'est seulement le verre qui protège cet écran qui est différent. Pour le reste de la montre, on est, je vous le disais, sur le même esprit. Deux boutons sur le boîtier qui vont permettre de naviguer, lancer le menu principal ou lancer une activité physique. À l'arrière, un quart de fréquence-mètre. Et... Un bracelet de 22 mm en silicone, quick release, qui peuvent être interchangeables. On est quand même sur deux montres assez cousines. Ce qui va être intéressant de voir, c'est au niveau des caractéristiques techniques ou des fonctionnalités, comment se distinguent l'une et l'autre. Continuons. Quelles sont du coup les différences de caractéristiques techniques entre la GTR 2 e et la Mi Watch Tout d'abord, on va trouver pas mal de points communs au niveau des capteurs entre les deux. C'est-à-dire... Un accéléromètre, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un baromètre, un capteur optique, le cardiofréquencemètre optique qui sur les deux montres est le Biotracker Tracker PPG2, mais on aura quand même un capteur en plus sur la GTR2E, c'est le capteur de température corporelle. Ça, on ne l'a pas sur la Mi Watch. Sur les deux montres, on va avoir à peu près le même esprit. Un micro sans parleur, donc pas de possibilité de répondre aux appels, mais la possibilité de parler à un assistant vocal Alexa, bien entendu, lorsqu'elle sera disponible sur ma suite Sur les deux montres, on ne va pas non plus avoir de stockage pour pouvoir stocker, par exemple, des musiques. Sur les deux montres, on va avoir un GPS. Bref, au niveau des caractéristiques techniques, sur les deux montres, on est très très très semblable. Seule différence notable et très intéressante, ça va être l'autonomie théorique annoncée. Pour la GTR 2E, qui est de 24 jours, contre 16 jours pour la Mi Watch. C'est de la théorie. On va plus être sur du 10-12 jours sur la Mi Watch, contre 15-17 jours sur la GTR 2E. Mais on aura du coup sur la GTR 2E une meilleure autonomie. Caractéristiques techniques semblables. Qu'en est-il des fonctionnalités Au niveau des fonctionnalités ça va être aussi à peu près la même chose pour moi la gtr2e est vraiment la concurrente directe de la mi watch on aura écoutez bien un suivi de santé quotidien un suivi de sommeil suivi cardiaque suivi de stress suivi de spo2 bref tout le suivi de santé que je vous ai rabattu et rabattu pendant le test sont disponibles sur les deux montres. Une fonctionnalité en plus qu'on a sur la gtr 2 ça va être aussi le suivi de température, mais on l'a vu lors de mes tests, pour l'instant il n'est pas bon du tout, donc euh, est-ce que c'est vraiment une fonctionnalité nécessaire Je ne pense pas. Pour pouvoir choisir entre les deux, en vrai on est vraiment sur deux montres similaires, ce qui va changer, ça va être l'utilisation et le traitement de ces données, parce que oui, on ne sera pas sur la même application, l'application ZEP pour la gtr 2 e contre l'application Xiaomi Wear pour la Xiaomi Mi Watch. Personnellement, j'ai une préférence pour l'application ZEP parce qu'elle est un peu plus précise. Elle vous explique mieux, elle vous compare avec d'autres utilisateurs. Bref, elle est plus pédagogique, plus experte entre guillemets que l'application Xiaomi Wear, mais c'est vrai que l'application Xiaomi Wear est un peu plus friendly, un peu plus sympa à bah, naviguer dedans, elle est un peu plus ouverte à ceux qui n'ont jamais utilisé l'application de Monde connecté. après je vous conseille quand même de télécharger les deux applications et de regarder laquelle vous préférez, ce qui est un avantage pour moi sur l'application ZEP, c'est qu'il est possible de la coupler à Strava et donc d'exporter automatiquement nos activités sportives vers ce travail ça va être la même chose dans la navigation de la montre c'est là où il y aura une différence c'est qu'on n'a pas le même os pas bah, ils sont semblables les écrans se ressemblent mais pas exactement le même os on aura un menu qu'avec des icônes sur la mi watch contre un menu avec des écritures aussi sur la gtr 2e on aura un petit inversement des sens de swipe de haut en bas sur la mi watch va être la possibilité d'accéder aux notifications, ça va être les raccourcis sur la GTR2, e de base en haut sur la Mi Watch, ça va être les raccourcis, ça va être les notifications sur la GTR2. Après, vraiment dans la vie de tous les jours, les deux montres sont vraiment très très très très proches et c'est difficile de les distinguer. Alors laquelle faut-il choisir Là, ça va être un peu plus difficile que lors de mon comparatif entre la Mi Watch et la GTR2 parce que là, on est vraiment sur des montres concurrentes directes. Je vous l'ai dit, on va pouvoir trouver. Les deux montres au même prix. Déjà, ça enlève le critère du prix de 20 euros de plus. Maintenant, qu'est-ce qui va vous faire choisir plus une que l'autre Personnellement, je me baserai sur l'application. Essayez de vous baser sur l'application. Regardez quelle application vous préférez, quelle application vous préférerez utiliser. Regardez mes tests. Regardez aussi un petit peu le design. Design, application. Là, on va être vraiment sur des différences superficielles, c'est-à-dire le design, la navigation dans la montre. Je vous invite à aller voir mes tests partie fonction smart vous aurez en premier lieu la navigation voir laquelle la navigation vous semble plus logique pour vous voir lequel OS vous semble plus bah, sympa pour vous pareil pour les applications allez revoir mes tests mais vous allez faire surtout votre choix là dessus après si vous avez pu choper la Xiaomi Mi Watch à 99 euros lors du lancement ça c'était un plus aussi mais voilà pour moi ça va être des montres assez proches. petit avantage pour moi sur la GTR 2e car il y a quelques jours d'autonomie en plus. Et il y a la connexion avec Strava. Et je trouve, moi personnellement, que l'application est plus précise, plus experte. Donc j'aurais tendance à aller un peu vers la GTR 2e. Mais c'est vrai que la Mi Watch donne aussi envie. Donc bref. Voilà pour ce qui est de ce petit comparatif. Si vous voulez que je vous compare la Mi Watch avec une autre montre, n'hésitez pas à rebalancer ça en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive High e tech On s'abonne, on active la petite cloche de notification. On passe me faire un coucou à 18h le mercredi sur ma chaîne Twitch. Petit coucou en live, petite question, je suis là pour y répondre. Et surtout, on rejoint le Discord pour échanger avec d'autres passionnés comme vous. Ou d'autres smartwatch intéressés comme vous. Merci et à bientôt sur la chaîne.